On parle du nettoyage de votre tepagnaki. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. La cuisson au la cuisson à la plancha, c'est de plus en plus répandu. On en a intégré dans la cuisine. On en a, on en a également des modèles à poser portable de chez De meilleurs. Donc, on avait euh, envie de vous montrer une technique pour nettoyer facilement son tepanyaki et le rendre le plus beau possible. Alors, ça doit être une technique pas chère, rapide, pas de produits euh, nocifs, pas de produits chimiques, pas de produits non plus achetés, un produit que vous vous servez tous les jours. Alors, avant de vous dire ce que c'est, on doit toujours euh, rendre, en tout cas citer la source qui m'a appris ça. Herman de chez Lacanche m'a appris cette technique, donc il faut lui rendre hommage. Donc voilà, vous savez qu'on est revendeur Lacanche, on a été formé par Lacanche et donc il nous a expliqué comment nettoyer ce tepanyaki avec du vinaigre voilà l'élément indispensable dans une cuisine je sais que nombreux d'entre vous utilisent, utilisent le vinaigre pour beaucoup de choses et ils ont tout à fait raison mais je pense que peu de gens imaginaient qu'on puisse nettoyer un teppanyaki si facilement avec simplement du vinaigre une seule technique donc là voilà on a terminé la cuisson on va nettoyer proprement évidemment voilà on enlève mais ça c'est logique les grand morceau et effectivement sur un teppanyaki on peut cuire énormément de choses on a souvent envie de dire un teppanyaki on ne fait que du style asiatique pas du tout, là on a fait des œufs. on peut faire du lard, on peut faire des hamburgers, on peut faire de la viande sur un teppanyaki on peut cuire du pain, on peut faire du pain perdu on peut faire plein de choses, imaginez une plaque de cuisson immense full température dessus imaginez aussi faire des asperges ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement à la maison Faites fait des asperges à la pression, 5 minutes sous pression et vous terminez la cuisson au à qui vous venez vraiment les saisir. Donc imaginez tout ce que vous pouvez faire, mais quand vous avez terminé, vous devez le nettoyer. Alors, il est en train de baisser en température et puis on va simplement mettre du vinaigre et vous montrer une technique très très simple. C'est parti La technique est très simple, quand il a refroidi, on met du vinaigre sur votre tepani. Et alors, regardez L'avantage, en fait, par rapport à l'eau, quand vous mettez de l'eau et que vous déglacez, l'avantage du vinaigre, c'est que vous retrouvez l'inox aussi beau que vous l'avez laissé. Voilà. Regardez que nous avons mis quelques gouttes de vinaigre. Ici, si vous voulez à ce moment-là ravoir ces petites taches ici, il faut remettre un petit peu. Retrouver un peu, mais si vous désirez le nettoyer rapidement, proprement, sans produits chimiques, un tout petit peu de vinaigre sur votre teppanyaki et vous retrouvez une belle surface propre à chaque fois. Alors évidemment, si vous avez peur de l'odeur, ne vous inquiétez pas. Les odeurs de vinaigre disparaissent très très rapidement quand elles sont chauffées. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour le truc-astuce du nettoyage du teppanyaki, car évidemment, beaucoup de gens se disent « Oui, ça doit être très gai le teppanyaki, mais très fatigant à nettoyer. » Eh bien, pas du tout. Du vinaigre, tout simplement. Et vous pouvez retrouver votre teppanyaki très rapidement, très facilement et sans produits chimiques. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche pour des notifications. Une nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10h. Partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao